Salut, si tu veux installer une défense qui est dominante à la course, je viens, cours, je viens de sortir un nouveau cours sur comment installer un run fit avec un front 4. Le lien vers le cours est dans la bio, et moi je te souhaite bonne vidéo. Donc on distingue deux grandes familles de run J'espère que sur le vocabulaire, on est bon, dites-moi si ce n'est pas le cas. Euh, du coup, ouais, comme je vous disais, on distingue deux grandes familles de run fit. La première dont on va parler, c'est euh, le run fit, au, ce qu'on appelle le, le, le run enfin moi ce que j'appelle le run fit au flow, okay, le, le flow fit. Donc le fait de jouer avec deux gaps, euh, vos joueurs vont avoir deux gaps. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans un front 3. Okay et c'est quelque chose aussi qu'on peut voir dans des fronts 4 euh, avec ce concept de two back two 2-gap. C'est-à-dire que s'il y a deux running back ou plus dans le backfield, on va avoir deux gaps à jouer. Euh, ça se fait beaucoup quand il y a un full back. Euh, je vais vous montrer tout à l'heure, je vous ai mis un exemple de ça. Et je vais vous expliquer un peu plus en détail ce qu'est le flow field juste après. Mais d'abord, parlons des avantages et des inconvénients. Le premier inconvénient de, de, de jouer au flow, c'est qu'il faut que vos joueurs soient capables de distinguer fast flow, hard flow, counter flow, ce qui fait que ça demande un gros IQ foot quand même, okay ça prend du temps à enseigner, c'est un peu plus compliqué à jouer, ça a plein d'avantages aussi, hein, par contre hein, c'est très difficile à lire pour l'attaque, euh, ça rend les règles de bloc très compliquées, et ce qui est intéressant, et ça c'est en bleu parce que c'est neutre en fait, c'est que le, le, le, les échanges de responsabilité sont horizontaux. Le fait du coup qu'on ait deux gaps, on va avoir deux gaps dans l'horizontalité du jeu, d'accord Or que quand on joue single gap, on va avoir des échanges de responsabilités qui sont plus verticaux. Et je, vous je vous expliquerai ça juste après. Du coup, voilà deux exemples de flow fit. Euh, du coup, dans le flow fit, on va distinguer euh, trois types de techniques principales. On va avoir du coup un joueur qui est scrapper, un joueur qui est hit et un joueur qui est cutback. Le joueur qui est scrap, son job, c'est de maintenir sa relation extérieure avec le porteur de balle. D'accord Ça pourrait s'assimiler à un force player, c'est pas exactement ça. Mais ça pourrait s'assimiler à ça. Donc l'idée, c'est qu'on va jamais, on va tout faire pour rester à l'extérieur du flow. d'accord Le hitter, c'est le joueur qui doit mettre son nez sur le porteur de balle, c'est lui qui est censé réussir à faire le placage. Et enfin, on a le cutback player, qui est le joueur qui est censé récupérer le cutback du run quand il va voir que ça va être trop compliqué, du coup, de... de d'avoir son flow initial, ça va être fermé, du coup il va cut back, ou alors il va bounce. S'il bounce, il bounce dans le scrapper, s'il garde son flow initial, il va dans le hit player, et s'il cut back, il va dans le cut black player, qui est du coup le DM sur ce schéma de jeu. d'accord Le fait de jouer deux gaps, du coup fait qu'en réalité, comme vous voyez sur ce schéma, Mike a deux gaps d'assigner et il joue son gap en fonction du flow du jeu. d'accord Là on a un flow qui est à droite, du coup Mike va jouer le premier gap ouvert à sa droite, etc. etc. Ça c'est le principe du flow fit. Voilà. N'hésitez pas avec les questions dans le chat, comme d'habitude. Euh, J'espère que vous m'entendez bien, d'ailleurs, et que, que le son est de qualité, vu que je n'utilise pas le même micro que d'habitude. Euh, du coup, on peut aussi avoir un flow fit quand on a euh, deux running back, parce que du coup, un de ces running back, comme je vous ai dit juste avant, rajoute un gap, et c'est un gap amovible. Et donc, du coup, en fait, on ne sait pas où va sortir ce mec. Est-ce qu'il va sortir en, en power Est-ce qu'il va sortir en counter Est-ce qu'il va sortir en lead block Etc. Et du coup, c'est ce très intéressant de jouer euh, flow fit quand il y a deux backs. Pour la simple et bonne raison que ça va nous permettre d'avoir toujours nos linebackers au bon endroit. Ce qui veut dire que, par exemple, là, si H s'était sorti comme ça, là, on aurait eu Will sur l'épaule extérieure, N sur l'épaule intérieure et Mike aurait pris ce gap, et Sam aurait pris ce gap, tout simplement. Donc, euh, le principe du flow fit, c'est ça. Là, voilà, exemple, exemple typique ici. Du coup, Sam serait scrapper. OK, on, là, on a un fast flow, d'accord, ici, fast flow. Là, Sam serait scrapper, OK Mike serait hitter et du coup prendrait le, le, le premier gap qui lui vient à gauche. Okay et là on serait cutback player, ce qui veut dire qu'on prendrait du coup ce, le premier gap qui nous vient à gauche, du coup dans le sens, dans le play side du jeu. Okay C'est ça, jouer flow fit quand on a two back avec un front 4 par exemple. Du coup, euh, j'aurais envie de vous dire qu'il faudrait éviter d'être single gap et two, et two gap euh, defense. Donc il euh, faudrait éviter d'être single gap et euh, flow fit en même temps. C'est déjà tellement compliqué d'être. Euh, comment dire C'est déjà tellement compliqué d'être bon à quelque chose au niveau auquel on joue. Euh, au niveau avec un X et niveau avec un S. Euh, X aussi, pardon. <rire> au niveau auquel on joue, c'est déjà tellement compliqué. Donc du coup, essayons de se concentrer sur une seule chose à la fois. Donc single gap run fit, qu'est-ce que c'est Donc c'est le fait de jouer qu'un seul gap. Et euh, du coup, on va avoir ça souvent dans des fronts 4. De plus en plus, de plus en plus. S'il vous plaît, dans des fronts 3, c'est de plus en plus rare, le nose qui double gap, tous ces trucs blablabla, c'est de plus en plus rare, ça n'existe quasiment plus. Okay Et ça marche aussi dans les situations où il y a deux running back. on n'est pas forcé de flow fit quand il y a deux backs. Okay euh, L'avantage, enfin l'inconvénient principal, pardon, c'est que c'est facile à lire pour l'OLAI. D'accord C'est facile à lire pour la line. On, on bouge un peu moins dans le backfield, donc c'est plus facile. Les règles de bloc sont plus faciles à appliquer. En revanche, les points positifs, c'est que c'est extrêmement facile à installer. C'est les mêmes règles pour quasiment tous les fronts. Quasiment. Ok. Euh... Attendez, j'ai une question. Safi, Safi c'est une question Scrap, c'est Spill ou c'est encore autre chose Alors, oui, ça a l'air d'être une question. Ouais, c'est encore autre chose. Euh... Je termine cette slide et je reviens juste après dessus. Euh, du coup on a, on peut, comme je vous disais on peut avoir les mêmes règles sur plusieurs fronts et ce qui est intéressant donc quand je dis sur plusieurs fronts c'est à dire que front 4 over under on va avoir les mêmes règles euh, un tight front on va avoir des règles très similaires un hooky front on va avoir des règles très similaires donc tous les, toutes les variantes single gap de front 3 euh, ont des règles très similaires donc ce qui fait qu'en fait on peut être facile, plus facilement multiple enfin euh, multiple en termes de visuel qu'on va donner en termes de front qu'on va donner euh, tout en gardant les mêmes règles ce qui est quand même tout de même très intéressant pour nous euh, en, en tant que coach défensif. Et du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va avoir des échanges de responsabilités verticaux. Euh, C'est-à-dire que du coup, vos, nos joueurs vont pouvoir se corriger euh, dans la verticalité. C'est-à-dire que du coup, les, les linebackers vont pouvoir corriger les D-line. Euh, et, euh, et ça, c'est très très intéressant et on, on aura sûrement l'occasion d'en reparler. Euh, du, coup, euh, du coup, du coup, la question de Safi. Euh, Scrap, c'est spill ou c'est encore différent alors, spill et scrap, c'est très différent l'un de l'autre. Euh, scrap aurait pu être box. Euh, tu vois, le fait de. Par exemple, on aurait boxé le jeu, c'est-à-dire que sur un pool, on aurait décidé d'attaquer l'épaule extérieure du pouleur. Du coup, pour garder le jeu à l'intérieur, ça aurait pu être box. Spill, par contre, c'est tout l'inverse. Ça voudrait dire qu'on attaque l'épaule intérieure du pouleur pour faire bounce le jeu à l'extérieur. Donc, c'est tout l'inverse de scrap. Et ces deux termes qui n'ont rien à voir puisqu'ils ne sont pas utilisés au même moment. Euh, ils ne sont pas utilisés dans, au même moment en tout cas je, je comprends la question dans le sens où en, en flowfit on va scraper plutôt que de boxer peut-être euh, mais du coup de toute façon ouais, je pense que les deux sont complémentaires et ne sont pas vraiment similaires par contre parce que du coup ça répond pas au même problème et ça répond pas au même type de course on, on va parler un peu de speed et de boxe un peu plus tard je pense euh, dans, dans ce clinique et je pourrais répondre à ces questions là un peu plus tard euh, faut, faut pas hésiter euh, à du coup, poser vos questions si vous en avez du coup, voilà un exemple de single gap run fit. Euh, là, en fait, on va on va avoir deux termes qui sont importants. C'est ce qu'on appelle fill fill, ça veut dire remplir en anglais. Donc, du coup, on va remplir le gap. On est single gap. On va remplir le gap. Ici, Will du coup va bah, fill son gap A, d'accord, remplir son gap A. Et on va voir ce qu'on a tous ces concepts de change. Ok. Et là, du coup, je vous ai dessiné un scrap exchange, c'est-à-dire que du coup, le, le si le end knife derrière la ligne quand il a un down block. On va à ce qu'on appelle scrap exchange, donc c'est-à-dire qu'on va passer par-dessus le, le, le DN. Okay Dès qu'on va voir le DN croiser notre face, on va scrap exchange au-dessus de lui. Et scrap parce que du coup, on va, on va, on va être ce fameux racleur euh, à l'extérieur du jeu. Et on va exchange nos responsabilités avec le DN. Parce qu'en faisant knife, le DN joue le gap B par l'arrière. Il est cutback player, joue le gap B par l'arrière. Et en, et en faisant exchange, du coup, le linebacker va être maintenant le nouveau joueur du gap C et va pouvoir jouer du coup quarterback sur un jeu d'option par exemple. Euh, du coup, voilà, ça, c'est deux termes qu'on va beaucoup utiliser dans le single gap run fit. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la newsletter. Un nouvel article toutes les semaines, un nouveau cours tous les mois et surtout une vidéo tous les deux jours, le mardi et le jeudi. A bientôt